Bonjour tout le monde, j'espère que ça va de votre côté que vous vous préparez pour les vacances ou bien tout simplement pour une rentrée qui peut s'avérer un peu difficile, si j'en crois le discours de Caligula 1 que vous connaissez maintenant puisque vous me suivez déjà depuis plus d'un an et demi et donc, et bien il parle d'une économie de guerre voilà, donc c'est dit donc on va regarder un peu ce qu'il entend par là et comment ça va se traduire économiquement, socialement Enfin bref, on va regarder un peu ce qui va arriver. Là, tout de suite, après les législatives, hein, je vous ai dit, hein, moi, pour les législatives, je pense que il aura la majorité pour gouverner, même s'il si, euh, y a le parti de Mélenchon qui euh, a fait le même score que le parti euh, de Renaissance. D'ailleurs, entre parenthèses, Renaissance, c'est un clin d'œil à Great Reset ou euh, la grande réinitialisation, le good reset, c'est plus facile à dire en anglais. Donc voilà, il annonce la, nettement la couleur, hein. donc tout casser et tout refaire. Bon, enfin bref, donc je pense qu'il aura effectivement euh, plus ou moins la majorité pour gouverner, puisque avec son copain Jean-Luc, c'est des copains en fait, ne hein, faut pas croire, hein. Eh bien ils arriveront certainement à des accords, voilà. Donc, faut pas trop se faire d'illusions. Alors, l'économie de guerre, par quoi ça va se traduire Enfin, il a plus ou moins dit, mais on va voir ce qui sort. Donc, on a déjà effectivement l'épée. Donc, ça, c'est perturbation, mais éclaircie. Et ça, c'est association. Bon, bah déjà, pour ça, ça veut dire aussi qu'il aura, à mon avis, la, la majorité, ou en tout cas, euh, oui, les, les voies nécessaires, on va dire, pour effectivement faire ce qu'il a à faire hein. donc perturbation mais éclaircie ça veut dire que euh, il n'aura pas la majorité absolue hein, mais il aura suffisamment pour encore une fois faire passer les lois qu'il veut qu'il veut faire qu'il voudra faire on va regarder un peu un peu plus loin là il annonce vraiment la couleur hein. donc euh, bon donc euh, voilà voilà donc là <rire> on se met sur son cheval et on avance donc c'est plutôt euh, les choses que l'on met en route. Pareil, le bâton, ici. Ouais, on est à terre. Ouais, bon. Donc là, pour l'instant, effectivement, il a un problème de fond, donc de sous, si vous voulez. On le voit bien ici. Mais il va faire en sorte de trouver les crédits nécessaires pour son fameux effort de guerre, puisqu'il veut continuer à euh, armer euh, lucre, etc. etc. donc.. Euh à continuer à faire euh, sa politique euh, qui va conduire le pays à la ruine, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on voit très bien ici que là, vous voyez, il a des difficultés, mais en fait, il y a de la lumière, donc ça veut dire qu'il va trouver les solutions pour avoir les sous, hein, le valet de denier, c'est clair. Donc, nouvelle financière. Donc, il va aussi annoncer très certainement des mesures économiques pour financer l'effort de guerre, euh, guerre dans laquelle on n'a strictement rien à faire. Bon, voilà, donc... Euh, un fardeau à porter, et vous voyez, vous avez bien les, la guerre ici, donc oui, donc il va vraiment mettre en place effectivement, euh, donc les mesures financières que vous voyez ici, les deniers c'est les sous, pour effectivement donc, voilà, on porte des choses sur son dos, donc on peut y voir éventuellement les armements, enfin tout ce qu'on porte, tout ce qu'on livre, hein, c'est les livraisons ça si vous voulez, hein. on peut même y voir les livraisons d'armes, hein, les livraisons militaires, tout ce qu'on peut livrer pour l'effort de guerre, et c'est bien pour le conflit. Alors, comment ça va se traduire pour les Français Alors, l'impératrice, d'accord. Et, bon, bah, on peut considérer que c'est la République, par exemple, pourquoi pas hein, L'impératrice, on dit souvent que c'est le peuple, et ça va se casser la figure. Bon, donc, ça va mal se passer, cette histoire. Hein, parce que, d'une part, ça va mettre l'économie euh, complètement, euh, voilà, KO. Mais, en plus... Étant donné que l'on continue à s'investir dans ce conflit, il pourrait y avoir des conséquences ici, euh, comment dirais-je, explosives. Hein, je vous en ai déjà parlé de ça. Hein. Moi, je le vois. Hein, je le vois en astrologie. Je le vois dans les cartes. Hein. Donc, la, la riposte pourrait être... Euh, voilà. Alors ça, ça peut être Vlad. On va regarder qui c'est. La réponse pourrait être très, très dure. Qui, lui aussi, va se mettre en guerre. Ouais, ouais. Enfin, bon, il l'est déjà, mais si vous voulez. Hein. Mais là, euh, le chevalier de bâton, là, on y va, quoi. Hein. Bon. Donc, il va y avoir bien une réponse. Hein. Toujours les questions... Euh, ouais. Alors, les questions... J'allais dire les questions d'argent, mais pas que. Parce que là, on a le monde. Alors, moi, j'ai un peu peur que ce conflit... Euh, Comment dirais-je Se dégrade encore plus que maintenant, si vous voulez. J'espère que vous voyez bien les cartes. Parce qu'on a le monde. Hein. Donc, attention, attention, que ça ne s'étende pas davantage. Hein. Ah, ça ne me plaît pas trop, cette histoire. Là, on a une femme qui intervient. Regardez. Mauvaise nouvelle. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça va être chaud, la rentrée. Hein. Ouais. ouais. et là, on abandonne quelque chose pour partir. La force Bah écoutez, euh, l'armée, hein. Bon, attention parce que, ce, ce encore une fois, euh, ce, ce conflit peut se vraiment, vraiment dégrader. Oui. Et il peut y avoir des conséquences, pas seulement économiques, mais aussi, on va dire, euh, militaires. Bon, on va regarder ça un peu avec le Dixit que vous connaissez bien maintenant. Alors, je prends toujours mes deux tas. Encore une fois, je ne sais pas du tout quelles cartes sont dans quel tas. Comme ça, c'est très bien. On va regarder ce qui sort. Mais je n'ai pas un bon feeling, hein. bon. Euh, je vous mettrai en dessous de la vidéo quelques quelques sites quelques liens sur lesquels vous pourrez aller chercher ce qu'on appelle des graines pardon des graines germées. Je remercie beaucoup les personnes qui euh, qui, qui en fait euh, qui, qui ont fait ces suggestions là, je savais pas du tout que ça existait les graines germées, <rire> ma totale ignorance. Alors c'est quoi les graines germées ben, c'est pas, c'est à dire que si jamais euh, ils nous font les pénuries encore plus que maintenant, et s'il y a plus d'approvisionnement, etc. Pour éviter la catastrophe du Sri Lanka, hein, je regarde, euh, je vous, pardon, je vous invite à aller regarder ce qui s'est passé là-bas. Ben, c'est la famine. Hein. Donc les gens, ben ils sont en train de euh, comment dire, de, de prendre d'assaut les, les magasins, quoi. C'est les pillages, c'est euh, catastrophique là-bas, mais alors personne n'en parle, hein. il faut chercher un peu sur Internet. Enfin bref, on a vraiment des pays qui commencent à avoir des, vraiment des problèmes de nourriture très graves. Vous allez me dire, c'est la France, ça ne risque pas d'arriver. Eh moi, je vais vous dire que si, ça risque d'arriver si l'autre continue sa politique de fou, mais bien sûr que si. Donc, je vous encourage à faire des graines germées. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Vous irez regarder un petit peu ce que c'est. C'est en fait euh, des graines donc que vous pouvez faire pousser chez vous simplement avec une petite boîte et puis les graines quoi et un peu d'eau. Donc ça, ça va vous permettre de vous nourrir. Alors euh, c'est pas évidemment la nourriture dont on a l'habitude, mais c'est très nourrissant et c'est très sain et c'est euh, voilà et ça peut vous, vous permettre évidemment de, de subsister quoi parce que on va on va y arriver hein. Je vous dis, c'est petit peu fou, et moi, ceux qui ont voté pour lui, ils vont s'en mordre les doigts. Bon, alors. On va regarder. Donc, je sais pas quel tâche je vais prendre. Ah, on va prendre celui-là, elle. Alors, est-ce que je pourrais avoir des informations sur la façon dont les choses vont évoluer en France, bon, à tout niveau, puisqu'il va nous faire aussi les piques pic, -pic hein. Ça, mais ça, je vous l'avais dit depuis longtemps, hein. Je ne m'étais pas trop planté là-dessus, hein. Bon. Ben là, il va déjà y avoir, pardon, des gens, il va y avoir des gens qui vont partir. Voilà. Vous voyez, face à la menace. Et il va y avoir des communications entre grands chefs, très certainement. Donc, certainement, entre chefs d'État, on peut voir ça comme ça. Hein. Vous voyez, les, les coiffes indiennes, ça, c'est les grands chefs. Hein. Et donc, ils vont encore une fois conduire euh, à panique à bord. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Ce, ce type, il est, euh, il est fou. Voilà. Ça, je vous l'ai dit depuis longtemps. Je ne vais pas changer d'avis là-dessus. Hein. Bon. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien, ça fait toujours plaisir malgré les quelques trolls qui sont toujours là. Mais enfin, je, je les gire, pas de temps à perdre. C'est désagréable quand même. Je fais mon mieux pour pour faire des petites vidéos. En plus, voilà quoi, c'est je reverse tout aux animaux. Et euh, on, me re, on me remet toujours dans la figure les histoires de Caligula. Mais oui, mais enfin, bon, qu'est-ce que je vous, peux vous dire Moi, Il y a bien de la manipulation mentale, les gens ils les gens ils sont endormis. Il y a eu des trucs dans les bureaux de vote. Bah, C'est tout, quoi. Que vous dire Pour le reste, je vous ai bien parlé du pass sanitaire qui a été voté, puis qui a été arrêté. Le conflit international, effectivement, entre l'Ukraine et la Russie, il s'est bien, bien déclenché. Enfin, je vous ai pas dit trop de bêtises jusqu'à présent. Donc, faut arrêter, quoi. C'est vraiment casse-pied, hein. Enfin bon. Allez, j'arrête. Alors, en tout cas, vous êtes super sympa, vous êtes toujours là, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai des abonnements qui ont diminué. Euh, peut-être que c'est YouTube qui me punit, j'en sais rien. Ou alors, il y a des gens qui sont partis, bah écoutez, tant pis. Mais sinon, bah tant pis, hein, que vous dire Sinon, peut-être qu'il y a des abonnements qui sont automatiquement résiliés, j'en sais rien. C'est pas grave. Alors, on y va. Alors là, il y a des nouveaux projets. Là, il y a, vous voyez, tout ce qui est à la casse. Je regarde, je, je vérifie toujours le sens de la carte. mais C'est dans ce sens-là. Hein, il y a des choses qui ne marchent plus, des choses que l'on jette. Ok, on va regarder ce que c'est. Là, c'est des choses dans le ciel. Là, c'est beaucoup de, de confusion. Ici, il y a la personne malhonnête qui te commande. Ça, c'est toujours le même. Et là, on a des, des personnes avec un boulet au pied. Mais c'est du fake Hein, du fait que c'est du cinéma. Bon. Donc ça, c'est les restrictions qui arrivent euh, sous euh, prétexte de fausses, euh, comment dire, euh, de fausses nouvelles ou de fausses raisons. Voilà. De fausses raisons. Ok, on va aller recouvrir tout ça. Alors. Oui, parce que les fausses raisons, ça peut être les histoires de singes, là. Je viens de lire que l'OMS euh, était en train de se demander s'ils allaient déclencher un plan d'urgence ou pas par rapport euh, à la maladie que, du singe, qui est ici d'ailleurs. C'est pas encore décidé, mais enfin, je vous ai dit, moi, qu'ils allaient nous casser les pieds avec. Hein. Je me souviens très bien de vous avoir dit ça. Donc ça ne m'étonnerait pas que, voilà, déclenchent encore un plan d'urgence pour un truc euh, qui, qui, qui n'est ni la peste ni le choléra, quoi. Enfin bref. Passons. Alors, ben, qu'est-ce que je vous disais Alors ça, c'est le. le c'est l'aiguillon, c'est la pic pic. Donc, c'est en projet et c'est aussi en projet pour les petits. C'est pour ça que j'ai le, le fœtus, les bébés. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pour les petits, pour pour les enfants, les, les petits-enfants jusqu'à, mettons, 11 ans. Voilà. Alors, c'est à la fois en projet et à la fois sur les, les enfants. Et ça, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, les, les enfants en danger, ça ressortait tout le temps, tout le temps. Donc, ils vont le faire. C'est ici. Bon. Donc, attention aux parents, enfin, attention pour les parents, Pardon. Attention aux parents, non, mais attention pour les parents. J'espère qu'ils sauront prendre la bonne décision. Ici, qu'est-ce qu'on a Vous voyez le serpent qui veut engloutir la ville. Bon, là, il y a vraiment un danger. Hein. Donc, tout va être cassé. C'est aussi la, Pour moi, c'est aussi la récession économique. Il n'y a plus rien qui marche au niveau de l'économie, vous voyez. C'est-à-dire qu'on ne peut plus produire parce qu'on manque de, pro, de, de produits, enfin, de matières premières, c'est exactement. Hein. On manque de matières premières, on manque d'essence pour livrer. Euh, donc, ça met l'économie à l'arrêt. C'est vraiment ça, hein d'accord Bon, Donc là, il y a vraiment un danger au niveau économique. Je vous dis, hein, ce que je vous dis depuis un an maintenant, de faire des, des provisions, c'est vraiment pas un mauvais conseil, parce que depuis un an, si vous avez écouté mes conseils, eh bien, vous avez eu le temps. Alors moi, ça fait depuis un an que je fais des petites boîtes par-ci, par-là. Je vais pas dévaliser les rayons. Mais si vous voulez, toutes les semaines, et eh bien, j'ai pris un paquet de riz, un paquet de pâtes, quoi, en plus. Voilà, donc c'est vrai qu'au bout d'un an, j'ai de quoi tenir quelques mois, hein. Parce que je suis pas toute seule. Hein. Mais euh, Sinon, toute seule, ce serait, je pense, oh, euh, petite année, peut-être, je ne sais pas. Mais comme je ai plusieurs personnes, euh, voilà. Donc, ces histoires de graines germées, ça peut être intéressant. Parce que les produits aussi ont des dates de péremption. Bien, alors, on continue. Ici, il y a quelque chose de très, très important. Alors, les choses dans le ciel, c'est vraiment euh, des choses qui peuvent être militaires. Hein. Bon, là, j'ai une espèce de... de, de comment on appelle ça euh, je ne me souviens plus, j'ai oublié le nom. C'est un nom très spécifique, cette histoire de, de truc là. C'est pas un avion, c'est pas un ballon dirigeable, c'est entre les deux. Euh... Enfin bref, donc ça peut être simplement des avions, hein, parce que je n'ai pas de, de, de carte d'avion. Et là, vous voyez, là on met un grand, un grand coup pour écraser. Hein. Donc attention, attention. Il y a des ripostes militaires ici que je vois, moi. Là, vous voyez, les gens ils vont être perdus parce qu'il n'y a plus rien qui va marcher. Qui va marcher, pardon. Hein, là, c'est échoué. Donc, le bateau, il est il, est, euh, il est cassé, il est démoli. Il ne peut, peut plus aller voguer. Donc là, il n'y a vraiment plus rien qui marche. Moi, c'est la cata économique que je vois. Hein. Là, c'est lui. C'est euh, celui qui, est, qui nous gouverne. Hein. Alors, cette fois, il sort un peu différemment. Hein. Bon, J'ai plusieurs cartes qui peuvent parler de lui. Vous voyez, il est maléfique. Hein. Ici, il y a une espèce de serpent. Il a la main... Regardez-voir, il a la main sur un sceptre. Et ce sceptre, il y a... Je crois que c'est un serpent. Ça ressemble. En tout cas, c'est quelque chose de très maléfique. Donc, il a le pouvoir. Il y a des choses occultes. Il sourit. Et euh, voilà ce qu'il veut. Hein l'esclavage. Sous, évidemment... Alors, l'esclavage, mais en même temps, vous voyez, vous c'est un esclavage qui, est, qui a des connotations euh, d'acceptation, quelque part. C'est... C'est très curieux, hein Ouais, vous voyez, il y a trois personnes, trois frères, si on peut dire, hein, trois frères qui sont enchaînés les uns aux autres. Il y en a un qui n'est pas content, mais les deux autres euh, qui, qui, en fait, euh, qui lui dit, oui, tu fais partie de notre communauté. Voilà, on est, on, on est tous solidaires. C'est est comme si, en fait, ils voulaient nous enchaîner, ou enchaîner le peuple français, sous des questions un peu de, de, de fausses raisons, si vous voulez. Le genre, les restrictions, c'est pour votre bien. Moi, ça fait penser à ça. Hein. Mais bon, il y a des gens qui ne seront pas contents quand même. Et ici, alors ici, on a les machines. On a les machines. Alors moi, ça fait penser tout de suite, tout de suite à des choses robotiques, numériques. Voilà. Donc, ça fait penser à ça, mais on, va, on ira voir. Vous savez que le numérique va arriver depuis le temps que je vous le dis, hein, que l'euro numérique arrive. C'est bon. Il est vraiment dans les starting blocks. Ça va se faire. Hein. Voilà. Ah ben bah écoutez, je me trompe pas toujours. Hein. Euh, bon, euh, ça va quoi. <rire> ça m'arrive aussi, il des choses qui arrivent. Enfin bon. Donc oui, l'euro numérique, ça va se faire. La, le cash va disparaître. Voilà, c'est des questions de, de mois, ça maintenant, c'est même plus des questions d'années. Hein. Parce que ils ont tellement imprimé de monnaie, si vous voulez, que ça va cracher. Donc il va falloir forcément qu'ils trouvent une solution. Hein. Ils ne pourront pas attendre 2026 comme euh, Christine Lagarde l'a dit. Hein. Elle avait dit que l'euro numérique devait être instauré euh, en 2026, mais à mon avis, ce sera avant. Ils vont pas avoir le choix, hein, puisque monnaie, parce que la monnaie va se casser la figure. Donc, euh. Bon, allez, on continue. Ici, le, le terrier du lapin, donc c'est incontrôlable, c'est du n'importe quoi, vous voyez. Donc c'est bien ces histoires de pic-pic, c'est -pic, hein, sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on a Alors là, on a quelqu'un qui arrive au pouvoir ici, ou en tout cas qui se bat pour arriver au pouvoir. Ça peut être ça, oui. Donc c'est bien la guerre, hein, d'accord Alors, se bat pour arriver au pouvoir, euh, celui qui va gagner la guerre, si vous voulez. En gros, c'est ça. hein. C'est vraiment, on est sur la guerre avec les, les conséquences économiques et les destructions de, de cités ici. Hein, c'est clair. Hein, OK Bon. Ici, alors là, on a quelqu'un d'intelligent. Donc là, c'est vraiment un, un coup d'échec. Hein, vous voyez C'est le, le roi d'ailleurs hein, qui écrase. Et on est bien sur un jeu d'échecs. Donc là, il y a quelqu'un d'intelligent qui va vraiment avoir une réponse militaire. C'est clair aussi. Ici, attention à l'électricité. Là, j'ai les questions électriques. Hein. Vous voyez qu'il ne fonctionne plus. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des pénuries, mais pas seulement de nourriture, hélas, mais aussi de carburant, donc d'énergie si vous voulez, hein, parce que l'électricité pour moi c'est aussi, ça fait penser aussi à l'énergie en général. Et l'énergie, bien évidemment, c'est aussi euh, les, enfin le, pas l'essence, mais euh, le fuel. Euh, bah si, en fait l'essence aussi, hein, tout ce qui permet de. Vous voyez parce que les, comment dire, le moteur à explosion si vous voulez. Donc ça fait penser à ça. Hein. L'étincelle, vous savez quand on met le, le moteur en route, donc les moteurs à explosion c'est les moteurs à essence, hop il y a l'étincelle et donc ça fait penser aussi à tout ce qui est énergie, donc l'essence, l'électricité, euh, le, le fuel, voilà, donc là il y a des choses qui vont ne plus marcher, donc pensez aussi à des alternatives, moi j'ai beaucoup de clients euh, qui m'ont écouté, qui ont acheté des petits camping gaz, voilà, de façon à ce que vous puissiez aussi faire réchauffer votre nourriture, hein, si vous avez acheté des conserves, euh, bah, pensez-y parce que euh, faut, on peut pas forcément manger toujours froid, hein, enfin bon. Donc voilà. Et puis acheter des cartouches de gaz euh, en avance, hein, de façon à ne pas rester sans rien si euh, votre électricité est coupée. Parce que ça, c'est vraiment vraiment là. Hein. Après, pour le chauffage, j'ai pas trop de solutions à vous donner. Je suis désolée, c'est pas facile hein, de trouver des solutions. Il doit y en avoir. Ceux qui ont des panneaux solaires, euh, ça va. Mais je sais que tout le monde n'en a pas. Euh... Ouais, donc, je ne sais pas trop comment vous pourriez faire. Mais je pense que là, il y a des solutions que, que je ne connais pas, mais qui existent aussi. Ici, donc là, on a des choses, des lois cachées. Donc, il y a des choses qui sont, vous voyez, des livres, mais sont en profondeur, ils sont cachés. Donc, pour l'instant, ils nous préparent des trucs cachés, genre, encore une fois, pour ça, pour nous enchaîner. Ok ah, je vous avais dit que on allait rentrer dans la tempête. Bon, bah ben là, vous avez vraiment les contraintes. Alors, on va remettre une carte ici, parce que pour l'instant, les robots, je pensais au numérique, hein, robotique, numérique, ça peut être encore autre chose. Mais en tout cas, vous voyez, sacrifice et contrainte. Donc, on va regarder ce que c'est. Et c'est vraiment bien pour enchaîner les personnes. On le voit très bien ici. Hein. Bon, on va regarder ce que c'est. Ouais, bof. Hein. Donc, on a déjà la riposte militaire... Ici et là, très certainement, puisqu'on a le... Ah, voilà, c'est un peu le comme un ze... Zeppelin. Attendez. Euh... Ouais, euh... Ah, je sais plus. Voilà, j'ai fait pause pour aller vérifier comment ça s'appelait. Alors, Zeppelin ou dirigeable. C'est indirigeable. Bon, enfin, bref. Donc, de toute façon, attaque militaire. Donc, du coup, c'est plus ce que j'étais en train de dire. Euh, destruction, euh, bah oui, destruction de l'économie. Et donc, on va regarder ici. Ah ouais, parfois je me souviens plus. Hein, J'avais bien le nom en allemand, Zeppelin, mais plus en français. Alors c'est quoi là Ah bah c'est. Écoutez, c'est toujours la même chose. Hein, franchement, c'est 1 premier. Il veut la guerre. C'est sûr. Alors je me demande finalement si les machines que je vois, c'est peut-être pas le numérique. C'est simplement vraiment des machines comme des drones. Je, je me demande si c'est pas ça finalement. Vous voyez, je change un peu mon interprétation par rapport au contexte ici, qui est nettement un contexte explosif. Donc là, c'est plutôt les machines, les machines de guerre ici, qui vont contraindre euh, les personnes, voilà, à être, vide, euh, pardon, à être de nouveau sous contrainte. Ouais. Ah, ça, il faut le savoir, hein. C'est pour ça que depuis un an, je vous dis de, de vous préparer. Moi, il y a des gens qui me disent vous êtes négatifs. Mais euh, attendez, quoi. Moi, je vois des choses, hein, surtout en astrologie. Et, et les choses que je vois se mettre en place euh, sont pas très sympas. Donc, euh, il faut arrêter de, de prendre un peu les désirs pour des réalités. <rire> Isabelle de Guidance de Nuit, je me souviens très bien qu'elle avait fait une vidéo. Elle voyait aussi des choses très difficiles. Je suis complètement d'accord avec elle. Hein. On va vers, effectivement, un conflit qui risque de s'étendre. Euh, parce qu'on a un fou qui est au pouvoir, c'est tout. Pff. Voilà, donc vous avez un fou au pouvoir, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences économiques positives, c'est impossible. Il va tout détruire, puisque c'est leur plan, pour mettre en, en place, vous savez, son, son rena sa renaissance, donc ce grid reset, hein, c'est-à-dire mettre à bas l'économie et faire le, le, le crédit-chin-chin, c'est tout. Avec une nouvelle monnaie, euh, regardez ce qui se passe au Canada. Hein si vous ne le saviez pas, je ne sais plus si j'ai déjà dit ou pas, euh, là-bas, en fait, deux personnes du Canada qui m'ont consulté. et donc ces deux personnes m'ont dit que euh, ils avaient mis en place, en fait, un système de reconnaissance euh, numérique faciale, donc il faut tout scanner, il faut tout envoyer euh, à certains, euh, sites, comment dire, certains sites web, sur, sur euh, comment dire, organismes, si vous voulez, sur le Internet, hein, euh, de façon à ce que il y ait des autorisations qui soient accordées, hein, c'est-à-dire en fait, on peut ainsi vous reconnaître <coughs> par votre, votre visage, etc., votre empreinte numérique, etc., et ainsi vous pouvez accéder à vos, à vos comptes bancaires. Si vous ne le faites pas, vous n'avez plus d'accès à vos comptes. Donc c'est très sérieux et ça va arriver, hein vous avez compris, hein Bon. Donc oui, ça va se mettre en place. Alors, et une fois que, que tout est sur Internet, eh bien, il est très facile de faire ce qu'ils ont fait au Canada avec les trucks, de, de bloquer l'accès des comptes aux gens qui ne vont pas suivre les directives du gouvernement. Voilà, vous savez maintenant. C'est facile là, hein, une fois que tout est numérisé. Ce qui les embête, c'est le cash pour l'instant. Mais Le cash, il va disparaître. Alors, on continue. Bref, donc, prévoyant en conséquence. Je vous ai donné toutes les informations nécessaires. Enfin, pas que moi, d'ailleurs. Hein. Mais la rentrée va être chaude. Il faudra vraiment faire preuve de solidarité et, et aller aider euh, le voisin ou la personne âgée qui ne euh, peut pas faire tout ça. Hein. Franchement, j'espère vraiment, vraiment que, que les personnes vont faire euh, preuve de cœur. Parce que sinon, il va y avoir des drames humains. Hein. Les gens qui ne pourront pas se nourrir et tout. Enfin, Alors, ici, vous avez encore l'oligarchie. Alors, pour moi, ça, c'est le nom. Hein, la vidéo va arriver à ce sujet. Euh, C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont en place depuis des siècles. Hein. C'est-à-dire que, du fait euh, de l'appartenance à certaines sociétés que je ne vais pas évoquer ici, il euh, y en a une qui commence par franc, d'accord Bon, après, vous finirez. Hein. Franc, ok, ma, son, etc. D'accord Vous avez compris Il y en a encore d'autres. Illumi, hein, Voilà comme Illumination, il y en a encore d'autres. Donc ce sont des gens qui sont en place donc depuis des siècles, puisqu'ils se sont, ils sont transmis, leurs connaissances, etc. Et ce sont eux, donc, pour ça qu'ils sont dans, en pierre, donc ils sont bien installés, ils sont, ils sont comment dire, on ne peut pas les faire bouger, puisqu'ils sont là depuis des siècles. Et ce sont eux qui veulent absolument ceci. Hein <cười> Pardon, vous en connaissez un, c'est Bill. Mais il y en a d'autres, évidemment. Donc, ce sont eux qui veulent absolument nous emmener vers ça pour ensuite nous mettre un truc sous la peau, voir en Suède ce qui se passe. Ici, vous voyez, vous avez encore la tromperie. Donc, on le voit bien ici. Hein. Tout ça, c'est la même chose. Donc, en fait, cette histoire aussi de guerre, etc., etc., tout ça, c'est la manipulation. Bon, ça, vous le savez déjà. Alors, ici, ben, ça peut être le Vlad en question puisqu'il surfe sur la vague. Voilà. Je pense que c'est lui, là. Donc, attention à la riposte euh, venant de l'Est. Hein. Je ne vois pas trop qui ça peut être d'autre. Ouais. Puis, vous avez vu le feu Donc, on, on va avoir des, des problèmes. Hein. Enfin, quand je dis « on », la France, c'est sûr. Bon, l'Allemagne, pourquoi pas hein, Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Mais euh, comme ils suivent la même politique. Euh, enfin, bref. Ici, vous voyez, vous avez vraiment la trahison qui vient de, de l'Est. Hein, c'est les poupées russes. Je vous dis, hein, il va y avoir des problèmes... Euh, énergétique, on va dire. Donc, vous avez compris, l'électricité, etc. C'est sûr. Et ce qui fait que les choses ne vont plus fonctionner. Alors, les voitures, etc. Ah, on va vers des temps sympas. Bon. Alors, ici, décidément, écoutez, euh, je, vous, je ne vous choisis pas les cartes. Ça sort comme ça sort. Bon. Alors, il y a une ville qui va certainement être euh, bombardée, détruite. C'est sûr. Donc, faites bien attention. Moi, je, je ferai attention à Paris, hein. Donc ceux qui vivent à Paris, euh, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut prévenir les gens. En fait, en astrologie, on le voit davantage ça. S'il y a un risque d'explosion de, euh, qui peut vous attendre. Si vous êtes en danger, si vous voulez. Ouais, ça vaut le coup d'aller vérifier. Bon, ici. Alors là, on a quelque chose qui vient de l'espace. En plus, c'est euh, la France. On a quelque chose qui vient de l'espace. Voilà. Est-ce que ça peut être des satellites Je dis parce que, vous voyez, avec le robot ici, ça fait vraiment penser à des choses militaires, des drones, des, des machines de guerre, avec ça surtout. Et là, on a l'espace. Le, Moi, Je pense qu'il y a des sortes de satellites, là. Je pense que c'est ça. Ouais. Bon, ben, bah, il va nous déclarer un état de guerre, euh, le, le monsieur. Hein ça ne m'étonnerait pas. Euh, bon. Donc... Comment ça va se traduire Et les Français, là-dedans, ils font quoi ben, Je sais pas. Je ne vois pas trop la, la population, là-dedans. On va voir. C'est-à-dire que vous allez avoir à la rentrée à la fois les, les problèmes de pic-pic et à la fois les problèmes donc, de pénurie économique, etc., de problèmes énergétiques et certainement de, de menaces, ici, très nettes. Hein. Voilà. C'est normal, puisqu'ils veulent tout faire en même temps, pour mettre la, la population en état de stupeur, si vous voulez, et euh, en état de, de peur. Et dans ces cas-là, ensuite, ils pourront faire passer tout ce qu'ils veulent pour, euh, pour mettre les gens euh, sous cloche, quoi. Voilà, stratégiquement, c'est bien pensé. Hein. Alors, ici, on a euh, une espèce de solidarité, ici. Donc ça, j'espère que c'est les parents. Hein, parce qu'on est sur la, la case pic-pique ici, d'accord Donc là, on a bien quelqu'un qui tend la main à quelqu'un d'autre. Donc j'espère que c'est les questions de solidarité qui vont se mettre en place. Espérons-le, pour euh, contrer euh, cela ici, le nom. Là, alors là, on a en fait mauvais temps, et il y en a qui ont un parapluie. Ouais, on va, on va regarder ce que c'est après, parce que là, par contre, j'ai pas d'autres informations. Bon, bah ça, euh, c'est pareil, c'est toujours le nom qui est derrière tout ça. D'accord. Là, on a bien vraiment. Vous voyez, on a deux fois les histoires d'ampoules, ici et là. Hein. Donc on a vraiment, vraiment un problème électrique qui va arriver. Ça, j'en suis persuadée. Hein. Alors, ici, on a quoi On a des décès. Clair et net aussi. Ouais. Vous avez les cœurs épinglés ici. Le cœur, c'est la vie. Il y en hein, a un qui est en, en morceaux. Donc, attention, il va y avoir des morts. Bon. Alors, lui... Hum, alors, lui, qu'est-ce qui va lui arriver Il y a ici destruction. Alors, il y a encore une destruction, vous voyez Regardez. On l'a deux fois, ça. On l'a ici avec la ville en feu. Mais on l'a encore une fois. Également encore une ville en feu. Mais normalement, cette fois, c'est pour faire partir les les, euh, les mauvaises entités, j'ai envie de dire. Donc, concentration donc on va il pourrait être euh, mis à jour euh, il pourrait être enfin euh, comment dirais-je démasqué j'ai envie de dire à moins que enfin il soit mis hors d'état de nuire c'est un peu ça qui me vient moi ça risque d'être sa fin à lui hein parce que à trop vouloir jouer avec le feu ou avec la dynamite là euh, il peut se faire sauter lui même hein d'accord bon je ne vois toujours pas les Français, mis à part peut-être ici. Mais sinon, la population... Alors, En fait, la population pourrait être ici. Hein. Il y en a certains qui vont essayer de se mettre à l'abri. Mais il y en a d'autres qui ne pourront pas. Ça, ça peut être ça. Bon, C'est toujours pareil. Il y en a qui y croient. Il y en a qui, qui continuent de ne pas vouloir voir la réalité. Bon, bah, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Bon. Mais en tout cas, ça va être assez dramatique à la rentrée. Alors, bon, bah, ça, c'est... Vous voyez, le... le les les, bureau, les bureaucrates, les technocrates, les, les politiques, quoi. Donc, ils sont bien derrière tout ça. Hein. OK. Mais à mon avis, ils vont être dépassés par le problème, je pense. Alors, on va regarder ici. Voilà. Bon, vous l'avez, hein, d'accord Vous allez vraiment vraiment avoir, avoir, avec une attaque dans le ciel, j'insiste, hein, je le vois ici, et je le vois là. Donc, il va vraiment y avoir des questions militaires à la rentrée. Donc, on envoie des gens... On envoie des soldats et là ça risque de dégénérer comme ça vous saurez donc encore une fois c'est la cata et on est bien sur les questions énergétiques donc s'il vous plaît s'il vous plaît on est au mois de juin prévoyez au niveau de l'électricité alors l'électricité pour, ce, pour faire de la lumière, ce n'est pas trop difficile parce qu'avec les bougies et les lampes électriques, on peut s'en sortir. Ce qui est embêtant, c'est plus les questions, vous voyez, de frigo, genre de choses, euh, d'appareils dont on a vraiment besoin. Là, je vous engage vraiment à, à chercher des solutions. Parce que personnellement, moi, je ai pas vraiment à vous donner. Mais euh, vous avez encore un peu de temps. Là, il euh, y a des questions d'économie, donc des questions d'argent. D'accord, on ira voir. Et là, ah, il y a Alors là, c'est intéressant parce que, regardez. Lui, donc, il va faire du n'importe quoi, on est d'accord. Et donc, ça va être mis, à mon avis, hein, euh, en lumière, si vous voulez. Euh, on va s'apercevoir que ce gars-là, il est fou. Et là, il y a quelqu'un qui va intervenir, je pense. Enfin. Il y en a, alors, je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui va intervenir et qui va dire, bon, ça suffit les, les conneries, en gros, c'est ça, excusez-moi. Euh, donc qui, qui va essayer de, de dire bon bah on arrête maintenant quoi. Je, je sais pas qui sait si c'est en France ou pas. Par contre, euh, difficile à dire. Mais il y a quelqu'un qui devrait intervenir. Alors. Euh, c'est.. C'est toujours les, les, les gens, mais, mais quelle idée d'avoir été revoté pour cette. Bon, enfin bref. Parce qu'il y en a quand même, hein, il y en a bien 25% qui, qui l'ont élu. Quoi. Mais quelle idée, quelle idée, quelle idée et Pourtant, ce pas faute d'avoir prévenu. Enfin Je ne parle pas de moi, mais il y a plein d'autres personnes, évidemment, euh, qui, qui, qui l'avaient dit, hein, que ce serait la cata. Hein. Enfin, bref. Ouais Donc là, il y a des histoires de surveillance. Alors là, c'est toujours les enfants, moi, je pense. Hein. C'est toujours la pic-pic ici, d'accord Donc là, il y a des histoires de surveillance, voire de confinement. vous hein, voyez, parce qu'il y a une tour avec le rouge... Ça fait toujours penser à des histoires de surveillance, de mise à l'écart. Ouais, donc, Il euh, y a une résistance qui va s'organiser pour protéger les enfants, là, je pense. Bon, Ici, bah, c'est eux, hein, euh, que vous dire hein, Ceux, ce sont les, les politiques. Voilà, le grand méchant loup. Donc, euh, Et alors là, il y a le traçage. Alors attention. Attention, parce que ça, hmm, c'est la surveillance, le traçage. Euh, ça peut être le passe en tout cas il y a l'histoire de tracé d'accord Bon, de surveillance aussi là c'est le chaos c'est le chaos on peut pas mieux dire hein donc il va falloir vraiment s'ancrer bon. hein, vous voyez bien ici il y a des fils qui retiennent tout qui tombe bon, c'est la figure tout ça alors ici il y a les histoires de liberté d'accord et d'oiseaux Ouais, Donc ça, c'est plutôt une belle carte. On ira voir après ce que ça peut être. Là, on a euh, des gens qui vont partir. Ah, ah oui, d'accord. Voilà Je comprends maintenant l'argent, la piraterie, l'argent. Donc là, on a la destruction d'une ville, euh, des décès. Mais on a aussi des gens qui vont vouloir mettre l'argent à l'abri. Pardon, je reprends. Il y a des gens qui vont vouloir mettre leur argent à l'abri. Voilà, je pense que c'est ça. Donc il y en a qui vont partir. De hein. toute façon, moi, je vois beaucoup de gens qui partent. Bon, panique à bord. Et là, alors là, euh, normalement ça, c'est les... les bureaucrates, justement, alors... C'est l'oligarchie, si vous voulez. Alors, qui c'est Sérif Tiens, on va essayer de voir un peu qui c'est, parce que je vois pas. Soit il va combattre l'oligarchie, soit... Ouais, si c'est quelqu'un qui va intervenir... Et qui va apporter des solutions par rapport à cela là Je pense que c'est ça. Ouais. Mais je ne sais pas qui c'est. Bon. Il va falloir trouver des, des solutions. De toute façon, il y a quelqu'un qui devra intervenir pour trouver des solutions. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, le pays sera pas ah, paralysé. Voilà. Le pays qui va être paralysé. On va regarder un peu cette histoire d'oiseaux de, de, de, ici. Alors là, c'est bien parce que c'est un nouveau départ. C'est an un ancrage. Et les questions plutôt naturelles. Donc, on, la vie qui reprend. Donc, ça veut dire aussi que quelque part, la paix reviendra. Enfin, j'espère. Hein. Mais on va éviter de, de justesse la catastrophe. Hein. Moi, je pense. Alors, ici, euh, c'est sur, une surprise. C'est une surprise. Bon. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est aussi des choses inattendues. ouais bon, c'est pareil. Hein. Surprise inattendue. Bon. On va regarder un peu sans avoir encore d'autres informations. Je vous sors quand même beaucoup, beaucoup d'informations ici. Hein. Vous savez à quoi vous attendre. Voilà, bon là, c'est une surprise, mais il va en même temps y avoir dans le chaos des mesures complètement débiles. <rire> c'est vraiment ça. Hein. Ça va être du grand n'importe quoi. Ça va être le chaos, point. C'est ce qu'ils veulent. Donc, le chaos. Ils ne vont pas savoir gérer la situation. Moi, je pense que c'est ça. Mauvais temps, ouais, dans l'autre sens. Mauvais temps, ok. Donc, mauvaise nouvelle, mauvais temps. Et là, euh, alors là, là, il y a des gens qui vont crier. Ouais. C'est l'alarme un peu, c'est sonner l'alarme. C'est-à-dire qu'il y a, a quelqu'un qui va être assez courageux, je pense, pour, sonner la, la, la, pour, pour, pardon, pour tirer la sonnette d'alarme et pour crier. Il y a, a quelqu'un qui va intervenir là. Mais il risque d'être un peu isolé. C'est ce que je ressens, moi. Je ne sais pas qui c'est, mais.. Euh... Alors, est-ce comment ça va se finir tout ça Normalement, on a une bonne carte ici. Il y a une liberté qui revient. On va aller vérifier ça. Mais alors au niveau économique, euh... Pff, je ne sais pas quoi vous dire, moi. Bon, il y a deux qui voulaient sortir. Bon, bah c'est pareil, hein. c'est toujours pareil. Les ténèbres. Ouais. Donc, il y a vraiment des choses difficiles. Là, il y a. Euh... Il y a des décès, il y a une tombe, mais il y a de la lumière. Donc, c'est vraiment comme si, en fait, on était dans l'obscurité totale, si vous voulez, avec les questions de pierre tombale. Donc, oui, de décès, mais il y a de la lumière qui arrive. Donc, un petit espoir après une situation extrêmement difficile. Vous voyez, là, on va avoir euh, la possibilité de reconstruire, mais alors... Euh, Ouh, ça va être dur, hein. vous voyez là, on a une pomme, c'est pas grand chose, hein, et ici, quelques feuilles qui poussent. Donc ça veut dire aussi, privilégier les solutions de nature, hein, je vous ai dit, hein, la permaculture pour ceux qui, qui peuvent, les graines germées, euh, pensez vraiment en nourriture, parce que là, ça va être vraiment difficile. Alors ici, qu'est-ce qu'on a euh, des gens qui vont partir et qui vont essayer de se mettre à l'abri et mettre à l'abri leurs enfants parce que le, ici, on va vraiment avoir des choses militaires. Voilà. Donc, pour moi, c'est les gens qui partent. Bon. Alors, la vidéo fait 37 minutes. Est-ce que je vous, je vous rajoute encore des petites choses C'est la cata, quoi. En gros, hein. en d'autres termes. Mais vous êtes prévenus. C'est à ça que ça sert euh, l'astrologie et la voyance. Voilà. Alors, on peut se poser la question. Est-ce que l'autre fou va partir Est-ce que ça va être sa perte ben, Moi, je pense qu'il va y avoir des gros problèmes pour lui. Hein, parce que c'est ingérable ce qu'il fait. là. Il casse tout. Euh, il met les gens au chômage. On l'avait vu ici. Hein, regardez. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Les gens, ils ont besoin de manger. Ça va dégénérer. Tiens, on va regarder un petit peu. Euh, pour euh, éventuellement Caligula, mais surtout pour la population. Comment vont faire les gens Comment vont réagir les gens Bon, on a vu qu'une grosse partie allait partir. Oui, il va y avoir panique à bord. Mais euh, l'autre là, qu'est-ce qu'il va devenir Alors. Bon, les gens vont, vont communiquer entre eux. Vous voyez, je vous dis, ils vont partir, les gens. C'est sûr. Hein. On l'avait ici, euh, on l'avait, euh, je sais plus où. Je ne sais plus notre, notre moment dans, dans le jeu. On avait le, le fait qu'ils s'en aillent. Bon, ben bah, voilà, les gens s'en vont. D'accord Voilà comment les gens réagissent. C'est le téléphone, donc un petit peu le téléphone rouge, quoi, la sonnette d'alarme, si vous voulez. On voit très bien ici les gens qui communiquent, hein, ici, vous voyez, des échanges d'informations. Alors, c'est vrai que c'est la pique-pique, mais en même temps, pour moi, c'est aussi le fait de partir parce qu'il va y avoir ce que vous savez ici. D'accord Bon. Ici, oh là là. C'est mondial. Hein. Oh là là là là. C'est pas bon du tout. Hein. Un mondial ou l'Europe en tout cas. Hein. Ça va s'embraser là. Ouais. Il y a, y, a, y a au moins une personne qui va tirer la sonnette d'alarme. Pardon, tirer la sonnette d'alarme qui, qui va dire Bon, ça suffit maintenant. Il y a, y a des décès, il y a des morts. Il faut qu'on trouve des solutions là parce que ça risque de, de s'étendre si vous voulez. Hein. C'est pas bon ce qui arrive. Hein. Bon. Alors, regardez par là. Ouais, regardez ce que j'ai. Bien. Alors, mon conseil, si vous pouvez, partez. Si vous avez une petite maison de campagne, prévoyez. En tout cas, à partir du mois de septembre. Parce que euh, c'est plutôt par là. Je pense que l'été, ça pourrait aller. Quoique, il faut se méfier. Hein. Mais, euh, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça peut déjà être sur juillet, août. Difficile à dire au niveau du temps. Mais enfin, c'est C'est rapide. Bon, euh, alors qu'elle à lui. Alors là, ouais. il, va, il va réussir à avoir ce qu'il veut. Hein. Il va réussir à avoir ce qu'il veut. Euh, alors, soit il est perdu, soit il me tromperie. Ça, c'est encore un soldat devant une porte. On va, on va continuer sur lui. Hein. Mais moi, je pense qu'il va partir aussi. Il va, il va devoir fuir, se mettre à l'abri lui-même, je pense. Est-ce hein. qu'il va lui arriver des bricoles Ouais, vous voyez, il s'est mis lui-même dans le truc. <rire> il ne saura pas comment en sortir. Euh, et là, à mon avis, c'est la fin pour lui. Alors, pour les Français. Ben, écoutez, voilà. Bon, est-ce que vous vraiment, il faut que je faut que vous, vous l'interprète, cette carte-là, c'est... Euh... On scie l'arbre sur lequel on est, donc tout se casse la figure. Bon, ok. Donc je vais arrêter cette vidéo-là, Cette vidéo là, ça ne ça, ça, ça sert à rien de continuer. Vous avez plein d'informations, vous savez ce qui va arriver, euh, et vous savez quoi faire. Je vais vous mettre des liens sous la vidéo pour vous aider un peu. Alors ceux qui disent que je suis négative, ils peuvent aller voir ailleurs. Hein. Moi je vois ce que je vois, après euh, s'ils ne veulent pas y croire, c'est leur problème. Mais quand ça va leur tomber dessus, tous les problèmes que je vois, bah, tant pis pour eux. Mais vous qui m'écoutez, eh bien, prévoyez. Euh, vous avez encore un peu de temps. Donc voilà, organisez-vous. C'est vraiment... Il euh, ne faudra pas compter sur euh, ceux qui, euh, qui sont là, qui nous gouvernent, pour nous aider à nous en sortir, parce qu'ils ne vont, ils vont pas savoir gérer la situation. Ils ne ils sauront pas. Ils vont, je pense qu'eux-mêmes vont se mettre à l'abri. Mais ils ne sauront pas comment gérer le, le truc et ça va leur exploser à la figure, quoi. C'est le cas de le dire. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Et puis, euh, courage et à bientôt. Au revoir.